<laughs> okay. Oh Jesus! Why? Oh hey! <laughs> oh. Je suis en train de parler au téléphone. I'm an push a no blower. I'm so powerful never single Wednesday. I don't need batteries to play. Unstoppable today. Stop about today. On va faire un ange dans l'eau. Whoa, an angel. All right. Look at the wings. This is the head of the angel. Voilà un ange. Non, n'effacez pas mon ange. Don't delete my angel. Yep. We need to spread the, the skirt of oh, the angel. Okay. That's a beautiful angel. Look at me now. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. Bonjour. J'ai plein de messages pour vous. Oh my oh Jesus, vous devriez voir ceci. Wow, this is beautiful. This is awesome. Hello, water. Oh my gosh, why are you coming so hard at me? Okay, bonjour, miséricorde. On va essayer de se concentrer sur le message. On va essayer. We're gonna try. Oh my gosh. Oh my gosh, ok, we're gonna try. Ah, la branche est partie. Non, le tronc d'arbre, il est parti dans l'eau. Regardez la force de l'eau. Oh my word. L'eau est tellement calme. L'eau peut soulever, oh là là, de grands arbres, on va dire je pense qu'il est temps que vous appreniez à fonctionner comme l'eau l'eau absorbe n'importe quoi l'eau peut absorber n'importe quoi et te le rejeter donc l'eau peut absorber n'importe quoi, n'importe quelle saleté que tu mets dans l'eau si tu craches le venin, tu mets le pipi, tu mets n'importe quoi dans l'eau ça absorbe, ça, ça dilue, ça, ça rend inoffensif. Et après, ça vient dans un rivage, ça te le recrache. Vous voyez un peu ça. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de leçons ces derniers temps. qui m'enseignent à travers la force de l'eau. Regardez, vous ne pouvez dire où ça commence, où ça finit. Vous voyez vous ne pouvez dire euh, ce qu'il y a là-dedans si on vous montre le nombre de richesses euh, qu'il y a là-dedans ben, je pense que vous deviendrez euh, zingo ouais. mais comment ça se fait qu'il y ait autant de choses dans l'eau et que personne ne me dit Waouh, regardez moi le diamant que j'ai trouvé parce qu'en 1510, quelqu'un passait par ici, il a lancé son diamant dans l'eau. Oh, regardez. De l'or, parce que voilà, il y a de l'or qui était. Je ne sais pas. Il y a tellement de richesses. L'eau est puissante, l'eau ne, ne se bat pas avec toi. What I don't, don't discuss or you with you. Là, regardez, regardez comment ça fait le, le tronc d'arbre. L'eau n'est pas là pour te dire je suis le plus fort. Moi, je suis plus fort que toi. Eh. Teste-le alors. Viens alors te lancer dedans. C'est ça que beaucoup d'ennemis qui se sont attaqués à vous. Oh ho ho. Yes. Sir. Oh my god. This is so beautiful. Regardez-moi la force. Monsieur le tronc d'arbre ne revient pas me voir. OK? donc come to see me. Oh my god, j'ai laissé mes sandales là-bas. <rire> l'eau, c'est va prendre mes sandales pour partir Vraiment. Bon, continuons notre conversation. <rire> bon, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je fuis l'eau. Attendez, je vais, je vais mettre mes babouches à l'abri. Et puis après, on va continuer. Ah, là, ils ah, n'ont pas encore emporté. Voilà, super. Là, bon, messieurs les sandales, oui, voilà, j'ai compris. Bon, on continue notre leçon. Je crois que je vais m'asseoir ici. Ok, donnez-moi une seconde, je reviens. aller euh, dans la vérité maintenant. On a commencé la formation spirituelle hier. Beaucoup d'entre vous, euh, vous êtes en train d'apprendre votre pouvoir. Et euh, beaucoup vous serez appelés, dans les jours qui arrivent, à couper. Vous devez couper oh my god all right oh my god this is fucking crazy why oh. ok excusez moi l'eau ici est regardez moi ça regardez c'est fou ça ça me fait des vagues qui veulent me m'éclabousser là alors que je suis le rivage bon essayer de ne pas être distrait par l'eau vous êtes dans le train-train de Paris tu es dans le train-train de Paris et ça devient euh, fatigant parce que tu es dans une bataille énergétique certains d'entre vous vous avez un pouvoir qui influence toute la ville si ce n'est le pays dans lequel vous vous trouvez et euh, l'ennemi a joué sur vous en vous mettant l'urgence de l'argent. Si tu arrêtes ça, tu vas faire comment? c'est d'entre vous, vous vous êtes déconnecté de votre mission et des gens qui pouvaient vous aider parce que euh, vous étiez... Euh, ouais, voilà, tu m'as pris telle somme d'argent. Tu m'as... Euh, euh, voilà, je peux pas laisser ça. Ils me disent de vous dire que la gloire qui est en train d'arriver dans votre vie est plus grande écoutez bien est plus grande que tout ce que vous avez imaginé pensé ou encore que vous avez eu dans le passé et pour certains d'entre vous ce que vous êtes en train de commencer à voir dans vos rêves ou encore ce qu'on vous révèle ce sont les choses que vous auriez voulu faire depuis des, des... Ça fait au moins trois vies. Trois vies. Ça fait trois vies que tu essayes. Et dès que tu es en train de vouloir euh, percer, soit tu meurs, soit euh, quelqu'un vient il te prend dans un truc, soit tu étais influencé par ta famille, tu avais peur d'eux. Et... Maintenant, en ce mois d'août 2022, tu es arrivé à un endroit, à, à, je vois ce qu'il sorte d'apogée. Tu as atteint un sommet spirituel que tu essaies d'avoir depuis 300 ans. Ceux qui sont appelés, qui font ceci, qui comprennent ceci, vont comprendre. Est-ce que vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez, vous m'entendez pas? Ce que je dis là est très important, je ne serais pas surprise que ça coupe. Vous m'entendez clairement. Fuck ah. it. Vous m'entendez. Bon, Aïcha m'entend. Qui d'autre m'entend, pardon? Ce que j'ai à dire est très important. Et euh... bon. Si vous n'entendez pas bien, vous pouvez regarder le différé. Après. <coughs> <coughs> What? This is crazy. Ok. Bon. Je reprends ce que j'ai commencé à vous dire tout à l'heure. Vous êtes à un sommet. Parce que la spiritualité en fait, ça vient en vague. C'est un peu comme si euh, une vague vient, ça augmente sur l'autre. Après, ça, ça se met sur l'autre. Et si vous essayez de voir dans votre vie il y a eu des moments où vous étiez très spirituel. Après, c'est parti. Après, tu as encore pris 5 ans. Avant de te sentir encore connecté. Vous êtes en train de repartir à un paroxysme spirituel. Et c'est quelque chose qui a commencé depuis un an. Je ne vais pas vous mentir. S'il y a quelqu'un dans cette vidéo qui m'a suivi, sur le, avec le direct que j'ai fait sur l'eau le 19 août 2021 l'année passée si quelqu'un se rappelle du direct là qu'ils me, qu me disent pour moi tout dans ma vie a commencé euh, ça a commencé avec l'eau chaque fois que j'ai eu une étape spirituelle qui devait, qui devait se déclencher dans ma vie Et beaucoup d'entre vous, vous ne saviez pas comment faire les offrandes à l'eau. Vous ne saviez pas ça avant. Maintenant, vous avez, avez, à travers ma page, vous avez compris comment parler aux éléments de la nature. Comment activer votre pouvoir. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous ne pouviez pas accomplir ou activer certains aspects de votre pouvoir parce que vous n'aviez pas l'information. Donc c'est un peu comme un pop-corn qui va rester dans ta poche pendant 500 ans. Et soudainement, quelqu'un te dit « Prends le pop-corn, tu mets dans la mamie, tu chauffes. » Pour activer le pop-corn. Et tu prends ce pop-corn qui était là depuis 500 ans. En 3 minutes, tu as un pop-corn qui est activé, qui est prêt à être mangé. Alors qu'il était dans ta poche depuis 500 ans, sans avoir été activé. Beaucoup d'entre vous, ce que vous êtes appelé à faire sur le globe terrestre et même dans l'univers, parce qu'on me montre qu'il y en a parmi vous, votre puissance touche les galaxies. Ce dont c'est le cas, vous allez vous reconnaître. Je n'ai pas besoin de... Moi, je ne sais pas pourquoi, mais, mais, mais, mais, mais je ne suis plus... On ne me pousse plus à faire des vidéos pour parler à tout le monde. Ce que je dis, c'est pour des personnes qui se sentent inconfortables. Tu as ton, ton entreprise, tu as ton boulot de manager, tu as un bon salaire... Tu es infirmière, libéral, tu as l'argent, mais tu sens comme si tu n'es pas rassasié. Tu as besoin, donc tu sens comme si à l'intérieur de toi, il y a une famine. instruction pour vous ce qui est en train de se passer énergétiquement, c'est quelque chose qui arrive une fois tous les 300 ans croyez-moi, croyez-moi pas je m'en tape bien sûr mais euh, il y en a parmi vous, vous allez rencontrer vos âmes soeurs dans cette période et quand vous allez vous rencontrer vous allez vous reconnaître instantanément donc tu vas rencontrer, un homme tu vas fait deux mois avec lui c'est comme si tu le connaissais depuis 50 ans. C'est mon cas par exemple. Je te dis, mince, c'est quoi ça? Parce que le, le genre, la façon dont les, les étoiles sont positionnées actuellement, il y a une ouverture énergétique qui donne sur la Terre. Et c'est un peu comme si le soleil brille sur les panneaux solaires, si le soleil brille sur toi, ça va te chauffer, ça va te mettre mal à l'aise. Mais quand ça va sur le panneau solaire, étant donné qu'il y a des capteurs qui reconnaissent le soleil et qui transforment le soleil dans les panneaux solaires, les panneaux solaires vont accepter le soleil, transformer l'énergie du soleil et te redonner cette énergie sous forme d'énergie lumière ou bien je ne sais pas trop quoi. L'ouverture spatio-temporelle, spatio c'est ça que j'entends. Est tellement euh, énorme et sur chaque continent il n'y a pas beaucoup de personnes qui crient c'est-à-dire qui annoncent ce que je suis en train de vous annoncer et ce n'est même pas beaucoup de personnes qui peuvent tomber sur les messages il y a des personnes qui vont écouter ma vidéo c'est dans cinq ans je ne sais pas si à ce moment il y aura encore l'ouverture Donc vous allez devoir quitter de ce que tout le monde vous montre. Vous voyez ce qui est... Comme... <coughs> Regardez comment l'eau me fait. Vous connaissez le commande, non je Cherche à te marier. Je cherche l'enfant. Cherche le boulot, non Oh, marraine, je veux le boulot. Marraine, je veux le boulot. Vous allez shifter de ça. Je veux le boulot. Vous allez vous retrouver dans la dimension. Je me suis vu dans le rêve hier. Je mettais les mains sur les gens et guérissais. Je suis arrivé, il y avait euh, il y a eu un accident, il y a eu des morts, j'avais mis mes mains sur les morts et ils se sont réveillés. <coughs> oh oh, oh. <coughs> Maman, la vague, c'est là. Hey, tu viens me chercher. Je sais, je sais, je sais. Donc, je précise que le numéro, les seuls numéros auxquels nous on répond, c'est le 680 711 07 01 et le 693 50 22 66 s'il y a des gens qui ont des consultations en attente, on est en train d'éponger beaucoup de consultations. On a fini certaines consultations hier vers 22h. Donc, partagez euh le live alors, s'il vous plaît. Certains d'entre vous, vous devez. Vous allez changer d'activité dans maximum 4 semaines. On va te demander de fermer le business qui te donnait l'argent. On va te mettre totalement dans une autre direction. Certains, on va te. Tu vas fermer l'école que tu avais. Tu vas ouvrir une école en ligne. Tu vas arrêter de vendre les vêtements que tu vendais. Tu vas vendre maintenant les produits spirituels. Euh, certains tu vas arrêter ce que tu faisais pour aller faire le, le, le, la lecture de tarot, de tarot Oui vous pouvez acheter les kits sans faire la consultation On me montre beaucoup de shifts, les shifts sont en train d'être faits, beaucoup de shifts Certains vous allez quitter de votre ville, vous allez vous lever un beau matin, porter vos affaires Vendre tout le reste, partir dans un autre pays Donc, et quand tu vas arriver dans le pays, certains c'est par force même, certains c'est pour forcer, genre on te dit bon voilà tu venais seulement ici là pour faire deux jours, euh, on va en mission là-bas, tu arrives en mission tu perds ton passeport, finalement le boulot même que tu faisais, tu travailles pour eux là, ils te disent que bon on va arrêter avec toi, et on te dit que pour faire ton passeport il te faut trois semaines, tu te retrouves en train de faire trois mois sur place, tu arrives là-bas, tu vas à la mer, tu vois l'eau, tu vois, tu, tu, tu. Te voilà, tu restes là-bas. Tu dis que non, au moins je vais vivre ici maintenant. Certains, vous êtes dans votre la ville où vous êtes là depuis des, des années. C'est là-bas que tu t'es marié, tu as eu tes enfants, tu as divorcé. Et l'esprit te dit, mais à cœur depuis quelque temps <coughs> de déménager, tu vas dans une autre ville. Bonjour, euh, le roi Martin John la king on oh, m'a appelé comme ça ça c'est intéressant la king je vous en prie donnez l'oreille prêtez l'oreille écoutez et faites ce qu'on vous dit de faire Commentez, vous dites je prête l'oreille. Écoutez. Certains d'entre vous, vos pouvoirs ne s'activeront pas tant que vous n'allez pas quitter de la ville où vous êtes. Certains d'entre vous, ils ne vont pas s'occuper de vous financièrement tant que vous n'allez pas quitter la personne-là. Tant que tu ne vas pas dire, ok, je me lance dans le spirituel maintenant. Je me lance dans les produits spirituels. Tu achètes les cartes pour faire le tarot. Je me lance dans le tarot. Voilà, je vais fermer le magasin si j'arrête. J'arrête. J'étais infirmière libérale. J'arrête aujourd'hui. Et la meilleure méthode pour arrêter et obéir à l'esprit, c'est de toujours te dire si je me lève un bon matin, mes pieds sont paralysés. Si, si en fait, si je me lève même pas, si je meurs dans la nuit. Mais attends. Mes clients vont aller ailleurs chercher une autre vendeuse, non. Mon, mon mari va se remarier, non. Ça c'est sûr que deux mois maximum après, il sera allé en te coucher avec notre fille. Oui, venez me mouiller, mouiller moi, je vous connais. C'est mais comment avez-vous, non? Bon, merci pour le bain, merci. C'est gentil. Moi, je me tape des conversations avec les esprits, ok? en particulier depuis il me sentait me dit que ils t'ont demandé depuis d'arrêter de vendre ce que tu vends ils t'ont dit que tu vas changer de source de revenus mais tu as peur voilà mon, mon, mon, mon, mon mode de vie je suis habitué à payer mon loyer à 500 000 le mois je, je, je vraiment. Vous me dites de faire le, ta, le de lire les, les, les, les, les, les pommes des mains des gens. Moi, je ne connais pas si ça va donner l'argent ou pas. Et là, tu te dis, après avoir écouté ça, tu te dis, je me lance. Quand je vois tout ce que j'ai appris en un an. J'ai commencé les produits spirituels, les consultations, tout ça. J'ai commencé ça le 10, le 21 août de l'année passée. Ça fait bientôt un an, jour pour jour. J'avais mon école, ceux qui me suivaient l'année passée, j'avais mon école, le truc des vacances. Et... Euh Le 14 août, ils me disent euh, « Va à Limbé. » Moi, tout voilà sur l'autoroute. Je peux vous donner les dates exactes parce que Google m'a rappelé, ça fait deux jours à m'envoyer les photos de mon voyage. Parce que je prends beaucoup de photos et je mets sur mon Google euh, Drive. Donc, moi, voilà à Limbé. Je vais, je fais un pique-nique d'abord avec mes enfants. Après ça, euh, ils m'amènent à Down Beach. Je suis arrivé là où il y a à la plage, là où il y a beaucoup de saleté, là. Et vous savez quoi Les meilleures plages sont les plages qui sont sales. Vous m'entendez Vous m'entendez Il dit que quoi Les meilleures plages sont les plages qui ont la saleté. Il vous dit. Parce que ce n'est pas beaucoup de personnes qui vont venir sur la plage là. -bas. Allez à Limbe. Au centre ville de Limbe, il y a une plage là-bas. Ça s'appelle Down Beach. Down Beach est sale. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Down Beach est sale. Tu arrives comme ça, là, tu ne peux pas mettre ton pied. Donc, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas mettre ton pied. Donc, l'espace du pied, c'est si pas, passer au sol. Sans qu'il y ait au moins deux, deux trucs en bas de ton pied que c'est la saleté euh, moi voilà je pars à Down Beach je demande à mes enfants de m'attendre ils restent en haut parce que Down Beach il y a le haut et puis tu descends c'est quand tu descends que tu vas devant l'eau j'ai passé au moins ce 30 si ce n'est 45 minutes dans l'eau debout comme ça là Je regarde Après 5 minutes Elle a commencé à me parler L'eau hein Je sais que vous avez dit qu'elle c'est qui L'eau Elle a plusieurs noms il y a certains noms qu'on vous donne pour ne pas vous faire peur parce que vous avez, vous avez trop regardé les dessins animés quand vous étiez petit. Et là, l'eau a commencé à prophétiser sur ma vie. De la même façon qu'elle a été prophétisée actuellement. Regardez, je suis bien. Elle a parlé. Les meilleures prophéties sont celles que tu reçois toi-même pour ta vie. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est venu te dire de façon audible. Non. Tu restes. Tu écoutes la petite voix qui te souffle. Et le truc, c'est que beaucoup d'entre vous, vous sentez mal actuellement parce que la voix-là a tellement parlé, vous n'avez pas écouté. La voix a beaucoup parlé, vous n'avez pas écouté. J'ai compris, je vais le dire. Go you. Ok. Vous doutez trop. Ils sont en train de me dire de vous dire ceci. Pourquoi vous pensez que votre première maison, c'était dans l'eau Pourquoi vous pensez que dans le vent de votre mère, vous étiez dans de l'eau Pourquoi vous pensez que 70% de votre corps est fait d'eau? Vous pensez vraiment qu'ils vont vous amener dans le, le, le trou? Souvent quand il parle d'offrande à l'eau, on a offrande à l'eau aujourd'hui en passant, on va faire les offrandes à l'eau aujourd'hui. On va faire les offrandes à l'eau aujourd'hui. Écoutez, vous qui avez peur de l'eau là, c'est comme si tu fuyais ton corps. Le sang là c'est l'eau Ce qui est dans ton corps que tu dis que c'est le sang C'est l'eau Regardez C'est l'eau qui permet que j'appuie comme ça ça entre C'est l'eau C'est l'eau Beaucoup d'entre vous Celle qui a dit qu'on ne sait pas comment faire Vous avez été habitué Dans le, le monde normal Vous avez habitué Que euh, vient pour la formation Quand il fait mes formations hein, Le premier jour <rire> Je connais les gens ici <rire> Vous n'avez pas mon mouillé avant qu'il rentre Vous avez suivi <rire> Ouais Seigneur On va dire beaucoup de choses que je dois vous dire Ils ont donné trop d'informations Ah Seigneur Jésus C'est comment êtes vous non Regardez mon habit a tout mouillé Beaucoup d'entre vous, vous attendez qu'on vienne vous montrer comment faire. Mais il veut vous amener dans une dimension où vous êtes conduit par l'Esprit. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Écoutez, la Bible va avoir beaucoup de sens pour vous ces derniers temps. La Bible, the Bible is going to make sense. Il y a beaucoup de choses que je lisais dans la Bible que je suis à l'église. C'est quand je viens au bord de l'eau que ça a du sens pour moi. Regardez, c'est dans l'eau que ça a du sens. On vous a fait croire que vous êtes séparés. Il n'y a pas de séparation. Regardez, il n'y a pas de séparation. Tu peux te lever un matin comme ça. là. On te dit, va faire ça, tu pars, tu fais. Ça te donne 5 millions. Les 5 millions là te permet de vivre même pour 3, 4 semaines. Pendant les trois semaines là encore, il te donne encore, il te connecte à une nouvelle, un nouveau nouveau truc. On te dit, lève-toi, tu pars, va dans telle ville. Va acheter ça. Tu te lèves, tu dis, je ne sais pas pourquoi, mais tout récemment, ça a beaucoup influencé mes deals. C'est-à-dire mes, mes, mes, mes contrats de business. Genre, j'ai des personnes avec lesquelles je dis, ok. Voilà, on va, on va faire telle chose ensemble. Dans la nuit, je fais un rêve. On me montre le vrai visage de la personne. Genre, même si tu as déjà mis 10 millions dans le truc. Laisse. Je me lève, je dis que, yeah! Est-ce qu'on laisse 10 millions? Ils me disent que, on ne veut pas savoir. Donc, beaucoup d'entre vous, vous restez, vous vous accrochez là où vous êtes parce que vous vous dites que... Vous avez déjà trop investi là-bas. Oh bonjour monsieur Soleil. Oh my god. Oh my god. Euh, regardez Monsieur Soleil. Soleil. J'ai nommé un de mes chiens soleil d'ailleurs. Bonjour, monsieur Soleil. Regardez comment il se cache un petits vide. Bonjour. Bonjour. Euh, ange Bams, quand on va faire les offrandes à l'eau, en fait, euh, c'est ça le but. On va en parler en votre nom. Tu as compris Voilà. Donc beaucoup d'entre vous, vous vous dites, oh, c'est moi qui ai construit la maison aussi. Oh, je ne peux pas quitter d'ici. Écoutez ma chérie, quand tu vas mourir, on va t'enterrer. On va laisser la maison non. <rire> en fait, c'est ça, en fait, qui vous, vous êtes encore attaché au bien. Il y a encore cet, atta cet attachement-là et ça vous fait mal. Parfois enfin, tu restes comme ça, là tu imagines même seulement qu'on va prendre ta maison un jour, ça te fait mal. Tu dois te détacher, tu dois absolument te détacher. C'est très important. C'est vital. Tu dois te détacher. Parce que tant que tu ne te détaches pas. Yay yeah. Il y a celui qu'on appelle euh, Richard Branson. Avant que Richard Branson atteigne le sommet qu'il a maintenant. Euh, il a déclaré faillite au moins deux fois. Genre, le genre de faillite où il perd tout. Il doit recommencer à zéro. Et ce ne sont que les deux fois qu'on a qu'il a dit en, en ligne, qui partage avec les gens. Donc je suis sûr qu'il a plus que ça. Oui. Maintenant, vous devez arriver à un niveau où. Euh, ce que l'esprit vous dit est bien plus intense et plus vrai et plus palpable que ce que votre environnement vous montre Good morning Isabel c'est la seule condition dans laquelle votre pouvoir va euh, parce que parfois vous voulez le beurre et l'argent du beurre Seigneur, garde-moi dans ce boulot. Euh, active mes pouvoirs, Seigneur. Seigneur, garde-moi dans cette maison. Euh, Montre-moi ma mission de vie, Seigneur. <rire> seigneur, euh, je veux impacter le monde. Mais je veux rester dans cette maison. Ouais. Moi, je veux rester ici, là dans cette ville. Alors que ton impact, tu ne peux l'avoir que si tu pars. Bon, il y a un détail aussi que je dois vous dire. Beaucoup d'entre vous, vous avez fait beaucoup de travail spirituel depuis euh, trois mois au moins. Ils me disent de vous dire que tout ce que vous avez fait, chaque 5 francs que vous avez dépensé, c'est un peu comme si c'était collecté dans un vase. Et... Ce n'est pas perdu. Parce que parfois, tu fais beaucoup de travail spirituel et tu as l'impression que c'est comme si ça n'avance pas. Hier, je, fait, je crois que j'ai fait le direct hier. Ouais, Seigneur Jésus, mouillez-moi, je vous en prie. Je vous prie, mouillez-moi, mouillez-moi. Je m'assois n'importe où. Vous devez venir. Hein? Oui, oui, allez-y, allez-y. Voilà, ne vous dérangez pas, ne vous gênez pas. Merci, Beren. Bon, les offrandes à la mer, il y a deux types d'offrandes à la mer. Il y a les, il y a les offrandes collectives et il y a les offrandes en VIP. Donc, les offrandes collectives, c'est un peu comme euh, tu envoies tes intentions, tu envoies ton nom. Ça, ça coûte 20 000 francs. Et puis, on met tout, tout un ensemble de personnes ensemble et on fait le travail. Et puis, les, les offrandes euh, individuelles, c'est 45 000 francs pour le moment. Hein. Bah, vous savez que je remonte mes prix tout le temps. Donc, je peux vous dire dans deux semaines que c'est 60 mille même 100 000. Mais pour l'instant, c'est 45 000. Là, c'est en individuel, c'est-à-dire... Euh, quand on verse on parle seulement pour toi. Les enfants dans la mer sont très puissants, franchement. C'est fou que vous avez fait tout ce que vous avez fait. Oui, oui, oui, oui. Mais vous n'avez... Très souvent, vous n'avez pas pensé à l'eau. Bon, les enfants dans la mer, c'est pour ça Il y en a qui n'ont pas la mer. Il y en a qui sont déjà partis à la mer eux-mêmes. Et euh, maintenant, ils veulent que ce soit moi qui le fasse pour eux. Euh... Et puis il y en a qui n'ont même jamais fait, vous savez pas ce que c'est. Voilà, donc euh, pendant la cérémonie, vous allez voir ce que c'est. Je crois que je vais causer une marée haute ici, là, en pleine matinée. Ils ont beaucoup de choses à vous dire, vraiment. Si vous avez de l'eau dans votre ville, faites l'effort, vous partez là au pour 20 minutes aujourd'hui. 20 minutes. Vous asseyez. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, ce n'est que ceux qui vont obéir, qui seront, euh, qui vont être, euh, qui vont traverser de l'autre côté. J'insiste beaucoup sur les sources de revenus parce que il y a beaucoup d'entre vous, vous vous dites, mais je vais payer mon loyer, comment, euh, je vais faire comment pour telle chose. Écoutez bien, vous devez être comme euh, un ballon dans l'eau. Le ballon flotte. Ange Bams, arrête de demander là où je suis. Tu à dit qu'il va te bloquer un hein, jour de ma page. Non, il parle souvent, souple, on ne comprend pas. Tu as dit qu'elle va te bloquer, Ange. Tu es à rentrer, rentrer où Ne me posez pas les questions. Vous devez être comme un ballon qui flotte. Un ballon ne s'inquiète pas que est-ce que je vais me noyer euh, Est-ce que j'aurai à manger euh, où est-ce qu'on part même, monsieur le capitaine, capitaine du ballon On va où Le ballon est ça là Il prend son cul dans, il met dans la bouche, il siffle un peu. C'est là que vous allez voir les miracles dans votre vie. Vous allez commencer à faire les miracles. Les choses que vous avez cherchées depuis longtemps. Tu veux te marier. Il veut me marier. Il veut me marier. Ton mari est à Bafoussam. Toi, tu es en gaoundéré. Chaque jour, Dieu te dit, ah « bah, Aménage à Bafoussam, non ?»« Va, Bafoussam. » Un jour, tu passes passé dans, dans, dans, dans un bus comme ça, là, tu es passé dans la ville de Bafoussam. Tu as aimé l'atmosphère. Tu as aimé quelque chose t'a dit que reviens dans la ville, ici. Aïcha, nana, comme tu as peur de l'eau, tu dois seulement vider ton sang alors parce qu'il y a l'eau dans ton corps. Aïcha, comme tu as peur de l'eau, tu dois vider ton corps de ton sang là. Parce que là, ton sang, c'est de l'eau. savez que tu dois avoir peur de ton sang. Qu'est-ce que je dois leur dire d'autre Qu'est-ce que je dois leur dire Voilà, il me parle de l'abondance. Il y a beaucoup d'entre vous que vous allez voir une dimension d'argent. Tu pensais que l'année passée, tu avais l'argent Tu pensais que tu avais l'argent tu faisais avant les deals Tu avais besoin de 10 clients pour avoir 10 millions Maintenant tu vas avoir un client 20 millions Bam Reçois ta part Tu te lèves comme ça là Tu sirotes un peu ton petit Tu te cuis un peu les dents Trois jours plus tard tu as une idée Tu vas à Dubaï Tu fais un petit, une petite transaction Tu reviens avec au Cameroun Ou bien à, je ne sais pas où 40 millions. Vous êtes en train d'entrer dans une autre dimension d'abondance. Elle parle comme ça. et sent comment tout mon corps est en train de vibrer. Oh, oh j'ai hâte. J'ai hâte de voir la dimension là pour moi-même parce que Certains d'entre vous, vous avez, vous avez beaucoup de. Vous avez des grands rêves. Genre, vous voulez les grosses voitures, vous voulez. Ils me disent de vous dire que ce ne sera pas avec votre tête, comme ce que vous faites actuellement là, que vous allez avoir la voiture que vous voulez là. Ta range rover ne va pas venir en vendant des petits petits que tu as le bénéfice de 50 euros. Tous les 3 jours, 50 euros. Tous les 4 jours, 50 euros. Ça ne va jamais t'acheter la Range Rover. Donc oublie. Forget about that. Vous aimez dire je reçois mais vous n'aimez pas obéir. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. I oh, la, la, la, la. Bon, je sais que vous n'en faites qu'à votre tête, donc euh, allez-y, euh, ne vous gênez pas. Mais ne vous gênez pas. Hein, ben. Don't bother yourself, ok? Don't bother yourself, just uh, act as normal, you know? Act as normal, just like I'm not here, you know? You know what I mean? Bon, je me fais des conversations tout le temps dans ma tête tout seul. Si vous écoutez mon direct, vous devez supporter. All Parlant d'abondance. Quand tu parlais, tu dis que tu veux l'argent, tu veux les jets privés. Tu avais ta fouton. Tu, tu as regardé les vidéos sur YouTube. Tu te disais que bon, comme Tony Robbins a fait comme ça là. Comme telle personne a fait comme ça, ça veut dire que le moyen d'arriver là-bas, ils me disent de vous dire d'oublier. Forget it, forget. Oubliez. Oubliez. Ça ne se passera pas comme ça. Beaucoup d'entre vous, vous allez créer de nouvelles choses. Et ils me disent de vous dire de regarder en arrière. Ce que vous faites comme activité dans votre famille Personne ne fait ça Maintenant vous allez devenir le, le premier et le seul Pas seulement dans votre famille maintenant Mais même dans votre ville La seule personne à faire ça Veran Mambi This is not the place c'est un peu plus chérie. Powerful Every single. Je suis confident I don't need batteries jouer Je suis un peu vous allez être carrément le seul dans votre ville, peut-être même dans votre pays, à faire ce que vous faites. Vous allez être le seul, pour certains d'entre vous, on me dit sur la terre, à faire ce que vous faites. Les gens vont quitter des États-Unis. Je dois prophétiser maintenant. need to prophesy. Ok. La prophétie, c'est quelque chose que tu vois dans le futur de quelqu'un. Quelque chose de positif que tu vois dans le futur de quelqu'un, que tu dois lui dire. Et quand tu dis, ça active l'accomplissement de cette chose dans la vie de la personne. C'est comme si les esprits ont besoin que ce soit parlé par une personne. Et que ce soit entendu par la personne dans la vie de qui ça doit se réaliser. Et généralement, celui qui prophétise lui-même aussi, il prend une partie de la prophétie. Donc, je commence la prophétie. Ok. Ok. Beaucoup d'entre vous, vous allez créer, je vois des instituts, je vois des centres de formation spirituels même, je vois des écoles où vous enseignez et vous avez des pouvoirs particuliers que l'Esprit vous a donnés. Vous avez été très incompris dans votre famille, vous avez été très incompris dans votre famille. Maintenant, vous êtes en train d'entrer dans une phase où vous, allez, vous avez décidé d'oublier tout ce que votre famille pense. Donc vous avez décidé que ma famille ne m'influence plus. Et vous allez commencer à faire ce qui est hors du commun. On dit, mais personne dans notre famille n'est jamais arrivé à ce niveau-là. Certains parmi vous, la présidence, vous allez partir à la présidence dans les 12 mois qui arrivent. Oh my God, this is so powerful. Je ressens tellement de puissance ici-là. Vous allez partir à la présidence. Dans quelques mois, vous serez en train de chercher la bille que vous allez porter. Et certains me disent que ce ne sera même pas seulement dans votre pays. On va vous faire voyager pour aller dans un autre pays. Et quand vous allez arriver là-bas, vous serez reçu par les personnalités. Écoutez bien. Certains d'entre vous, vous serez comme un feu d'artifice. Vous allez... C'est votre moment d'exploser. Ouais, que quand tu prends le feu d'artifice, tu dois tirer. tu tires. Donc, tu arrêtes... Un... Je vois un peu comme si on doit vous démarrer avec... Euh, voilà, tu vois, la, la grenade. Il me montre la grenade. Donc, pour certains, vous, vous serez comme les grenades. Quand tu prends la grenade, tu dois tirer le fil d'abord. Quand hein, tu tires le fil... Mmh. Tu lances. Donc, vous êtes comme une grenade dont on a retiré le fil. Vous allez exploser dans tous les sens. Et euh, quand vous allez exploser, ce sera pour vous multiplier. Vous entrez dans une phase de multiplication exponentielle. Et ça va se faire sans que tu ne comprennes même comment. Parce qu'il y a des projets que tu essaies de mettre sur pied depuis des années. On s'est moqué de toi. Tu as perdu beaucoup d'argent là-dedans. Tu as commencé, pape, s'est tombé. Tu as commencé, pape, s'est tombé. Tu as fait ça au moins six fois. Et tu es à la risée de la famille. Et il y a même parmi vous, vous avez investi dans certains hommes. Tu as rencontré un homme. Son langage t'a plu. Tu as pris ton argent, tu as investi sur lui. Il est parti avec. Pour certains, c'était comme un père pour toi, c'était comme un mentor, mais il profitait de toi. Pour certains, c'était comme un amant. Pour certains, c'était comme un fils. Ils me disent de te dire que la somme avec laquelle il est parti, ou bien la somme qu'il t'a pris au bout d'une certaine période, tu la totalises, tu la multiplies par, tu ajoutes un zéro sur ça. Et tu vas les laisser t'apporter ça. Que ça va, tu vas t'asseoir. Oh ouais, comme Lola vient me trouver ici, là. Non? Ça va venir te trouver Tu vas lancer un business. C'est même quelqu'un qui va voir ta chose, il va prendre quelqu'un. On me montre quelqu'un qui va venir te donner même une idée de business. Mais est-ce que tu sais que... Euh, mais donne-moi, regarde-moi donne ça, je vends. La personne va prendre ça. Hein? Mof. C'est comme s'il si va mettre le feu sur le, dans, dans un sac de popcorn. Ouais, le sac banjo de popcorn, non. C'est comme s'il si a mis le feu pour la grenade il l'a lancé dedans. L'agent va justement t'assaillir de tous les côtés. Tu dis que... C'est la restauration. Écoutez très bien. Donc je précise que nos numéros de téléphone, c'est le 680 71. 0701, ça c'est pour le Cameroun Orange Money, MTN Money 693 De Gif Academy Tu as mis 690 Donc change ça de Gif Academy 693 50, 22, 66 693 50 22 66 Non, je replonge dans mon prophétique. Ok. Certains d'entre vous, vous allez vous éloigner pour une petite période. Ils vont te faire partie d'un autre environnement. Et quand tu vas arriver là-bas, on va te voir comme une reine. Vraiment, ils me disent que littéralement, comment on dit, literally, you know, literally, littéralement, tu vas arriver et... On va te traiter comme une reine. Tout, donc, voilà, voilà la parole qu'on me dit. Un prophète n'est jamais le bienvenu chez lui. Beaucoup d'entre vous, vous allez devoir quitter. Et il y avait un pays que tu voulais demander le visa depuis. Quand tu vas lancer ta procédure de visa comme ça, là, on va te donner. Écoute bien. Je sens les directions qui vont changer la vie de certaines personnes maintenant. Quand tu vas faire, tu vas bouger totalement. Que dans, quand tu vas arriver dans le pays là En fait Les entités Les ancêtres De ce pays t'attendent depuis longtemps C'est pour ça que tu as été autant bloqué Depuis Écoutez-moi bien Je n'ai jamais senti autant le pouvoir dans moi que je suis en train de parler Quand tu vas arriver même de l'aéroport Bienvenue ma reine C'est comme si tu prenais un nouveau départ. Et là-bas, ils vont te faire te, te, te reposer énormément. Et quand tu vas te reposer, ta vibration va monter. Quand tu vas te reposer, ton énergie va remonter, va se remplir, j'entends le mot « se remplir ». Et quand tu vas te lever, même ta démarche, sérieusement, je vois certains d'entre vous, votre démarche euh, va changer. que vous devez oser, qu'il il y a les choses qu'on vous a dit que ça ne pourra pas se faire. Genre, tu vas arriver à un endroit, où on va te dire que madame, on ferme normalement à 16h. Tu arrives là-bas à.. Oh my god, l'abondance, l'abondance, l'abondance. Je ne veux pas vous mentir que. L'offrande à l'eau qu'on va faire tout à l'heure là, ce sera le feu. Je, pas vous, je vous dis que c'est. Oh my god. Écoutez, vous devez être le genre que vous savez quand Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Vous devez savoir. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, tu dois sentir. Donc tu te lèves le matin là comme ça, tu sais que j'ai même un 15 minutes qui arrivent. Tu sais. Tu sais. Et quand tu te lèves, tu marches comme si la jambe était dans ton, ton compte. L'offrande à l'eau, c'est aussi une sorte de service. Hein? C'est un service, voilà. Service religieux, je ne veux même pas dire religieux. L'offrande le à l'eau, c'est l'offrande le à l'eau, Si tu ne connais pas, tu laisses moment, Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne sais pas ce que je te dis. Tu n'écoutes pas souvent mes vidéos. Ok il y a les vidéos où je vous ai dit comment allez-vous même faire l'offrande à l'eau. Il y a des vidéos où je vous ai dit. Mais aujourd'hui, il y en a qui ont payé. que moi, je parte pas te faire l'offrande à l'eau. Donc je parle en leur nom. Voilà. What uh, Wow. L'offrande à l'eau, ça se fait, vous avez payé par Orange Money. Ceux qui sont au Gabon, vous payez par Etel Money. Oh, voici un ange. Oh. Bonjour! Oh my god, ils sont deux. Il euh, y a l'offrande. Attendez, attendez. L'offrande, c'est qu'il y a pour 45 000 et il y a pour 20 000. Attendez, a, ils sont en train de me dire des choses. Je, je vois deux anges. Disent que beaucoup d'entre vous si c'est comme si euh, vous allez être dans un bateau de plumes voyez vous comme dans une baignoire qui est en plumes et la baignoire est sur l'eau vous savez que les plumes ne, ne, ne rentrent pas dans l'eau non les plumes et l'eau ça ne rentre pas automatiquement et ils sont en train de vous envelopper dans leurs ailes donc, toute l'abondance que je suis en train de vous dire qui est en train de venir, ça va se passer tellement facilement. Donc je vois beaucoup d'entre vous. Hier il y a une de mes filles qui me disait, elle a écouté Steve Harvey. Steve Harvey disait que quand tu connais ta mission de vie, tu... quand tu connais ta mission de vie, tu te fais de l'argent mais en t'amusant. Le numéro pour Orange Moni, c'est 693 50 22 66. 693 50 22 66. Waouh, waouh, waouh. Merci, merci, merci. Waouh. Je sais que vous sentez ça en vous là-bas, je le sais. Vous allez rentrer dans une période de. L'argent va venir à toi. Donc tu te lèves, tu parles. Quelqu'un que tu devais courir derrière lui deux mois pour qu'il te, qu te donne 500 000. Tu restes comme ça là. Un petit appel. D'accord, oui, je t'envoie les 5 millions là. D'accord. Pam, il te vit l'argent. Calmement. Vanessa, pardon, ne, ne, ne venez pas vous connecter à mon enfant dans l'eau pour rien. Il veux pas les de pauvreté. Ici là vous avez subi. Il n'y pas l'argent. Vous avez dit cherchez l'eau dans votre vie. Vous partez là-bas non Pas avec un paquet de biscuits ou le bonbon à les études donnent là-bas. Vous pas venir me, me dire que Vous mettez l'esprit de pauvreté sur la page ici. Je me connecte. Je vais trouver l'argent. L'argent est parti où Bonjour mes anges. Ils sont trois maintenant. Vous devez quitter de la conscience de je n'ai pas. Je vais chercher. Je vais trouver. Je eh vais... Arrêtez. On va faire ça à l'eau à 12h... Il est quelle heure Ouais, 12h. 7h45. On va faire ça à 12h. Et ils me disent aussi que ceux qui ne peuvent pas vous poser, prenez de l'eau, vous mettez dans un seau. Prenez un seau d'eau. Et vous. Vous parlez dessus. Après, vous allez verser l'eau en route. Je dis que comme je verse ça là où les gens passent, ça coule. C'est comme ça que ma vie coule aussi, que mes choses marchent. Numéro MTN 680 71 07 01. Numéro orange 693 50 22 66. Et vous faites une capture d'écran si jamais vous voulez participer à l'offrande à l'eau. Ceux qui veulent le VIP, vous faites aussi. Il y a le PayPal aussi. PayPal Aurélie-Michel 2017. En tout cas, tous les détails sont sur la page Je continue parce que je crois qu'on est dans un moment très intense Voilà, il me parle de ceux qui étaient en préparation Vous étiez en préparation Oh my god, je sens tellement de puissance dans mes mains Ok, mettez votre main mettez votre main sur l'écran sur Mettez la main sur l'écran Déposez la main sur l'écran Voilà. Je commande à vos anges de se connecter à vous, à travers cette main que vous connectez avec ma main. J'active vos dons spirituels. Je restaure votre puissance. Je ferme les trous sur vos mains. J'active votre pouvoir d'attraction financière. Que tout ce dont vous avez besoin Vienne J'ouvre vos oreilles Pour certains d'entre vous Ils sont en train d'ouvrir vos oreilles Waouh wow. tellement de pouvoir là Si c'est pas moi qui tenais le téléphone Peut-être je serais En train d'entrer en transe. Waouh Jesus Certains d'entre vous Vous aurez envie de parler en langue Allez-y, allez-y, allez-y Parlez, parlez Parler. Parler. Ils me disent de vous dire que vous allez attirer tellement. Vous allez beaucoup attirer. Les gens vont venir à vous. L'assistance dont vous avez besoin. Tu as toujours cherché. Une fille qui va tenir ton magasin pour que tu, tu fasses autre chose. Tu vas rencontrer une jeune fille aujourd'hui comme ça au hasard, bêtement. Elle va venir à toi. Vous voyez il me dit de vous dire qu'elle va venir à, à vous. Certains d'entre vous, vous allez aussi apprendre à, à gérer votre staff. Beaucoup d'entre vous, avant, vous faisiez fuir vos collaborateurs par votre attitude. Donc, ils me disent de vous dire qu'ils vont aussi vous aider dans ce sens. Vos capacités de management vont s'améliorer intensément. Vous allez vous asseoir, ça va venir à vous. On va t'appeler que j'ai tel un conteneur de telle marchandise. Que tu veux dit que c'est quoi Tu dis, qu dis que j'avais un excès. Je voulais te donner l'autre là pour que tu vende. Va avant de me donner l'argent. Yes Riba le roi, le roi James Oh my God oh yeah. Tu as écrit en langue Rabababashika, eh? vous êtes en train de vous élever il y en a où vous êtes comme des maîtres on appelle ça ascending masters ascending masters vous êtes en train de vous activer Jésus n'était pas le seul il était peut-être le premier mais il n'était pas le seul donc euh, il y en a qui ont beaucoup de pouvoir parfois vous vous sentez comme si vous êtes, vous êtes carrément Jésus-Christ. Donc il y a ce, il y a une activation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un portail qui est en train de s'ouvrir. Donc je vois en fait comme une connexion. Comme s'il y a quelque chose qui est dans du ciel là-bas qui est en train de descendre. en train de descendre. en train de descendre. Donc recevez ça de là où vous êtes. Recevez Yes Certains, vous allez devenir très puissant. Tu ne pas savoir ce que tu as fait. Les gens ont peur de toi maintenant. Tu dis quelque chose comme ça, là, mais... Ils mettent ça en pratique. Hein. Alors qu'avant, tu parlais comme ça, la mort, personne n'avait... 11... Ah, pardon, si c'est elle, là. il faut le laisser. Vous train de recevoir la puissance euh, verbale. 1 Samuel chapitre 2. Le Seigneur était avec Samuel aucune de ses paroles ne tombait au sol. Tout ce que Samuel disait. Voilà, c'est. Le docteur dit que c'est comme si on tirait sa main. Vous devez croire en ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas ici là où vous m'amusez vous. Vous êtes en pleine restauration. en pleine restauration il y en a euh, Il y a un passage de la bible où ça dit que Jacob il était dans le il était dans le wilderness dans le désert ou bien un truc comme ça et euh, il a dormi quelque part et il a rêvé la nuit qu'il y avait une échelle qui montait au ciel donc je vois vraiment cette connexion là avec le ciel donc le ciel est vous le ciel et vous il y a cette connexion et euh, je vois carrément, vous allez, votre commandement sur les anges. Waouh, waouh, waouh, waouh, l'abondance. Votre commandement, Donc vous allez commencer à parler. Tu restes comme ça, tu dis que j'ai envie de ça. Tu dis j'ai envie, d'autres jours, je marchais. Euh, C'était hier, avant-hier. Je dis à mon mari que je veux, j'ai envie de l'avocat. Je vous assure que 5 secondes plus tard, je vois un vendeur d'avocat donc c'est comme <rire> si 5 secondes plus tard, je vois le, la, le vendeur d'avocat qui passe Genre j'avais à peine fini de dire que je veux m'aller l'avocat Ça c'est le degré dans lequel vous êtes en train d'entrer maintenant Voilà, Chantal dit que dès que sa main a touché son corps, elle est en train de parler en langue euh, Kéline dit, euh, beaucoup d'entre vous n'entendez pas la langue parce que votre bouche est en train d'être restaurée, la puissance de ta parole. Donc vous êtes le Jacques, quand vous allez commencer à dire quelque chose, ce sera bam. Quelqu'un il t'attaque un peu comme ça là. Tu vas voir que tu est moi. Alors, je, il me dit, je dois vous donner ce témoignage-ci là. L'année passée, j'ai connu quelqu'un. On a commencé les affaires ensemble. J'ai pris beaucoup de mon argent. J'ai investi sur, la, la, sur ce que la personne faisait. Parce que je trouvais que bon, ce n'était pas beau. Et bon, voilà, si on, on passe en partenariat financier, euh, j'investis. On embellit la chose. Ça fait rentrer les clients. Quand les clients viennent maintenant, l'argent de ça, on se divise. Il me dit, Fion, Fion. Bon, il me dit oui. Et euh, dès que le premier client vient, il m'enlève de tout. Il ne me parle plus. Il me coupe de tout. Il part. Quand il est parti il a fait trois mois. Le Seigneur a commencé à me donner tout ça. L'abondance financière, le truc des choisis. Quand ça a commencé l'année passée, en l'espace de, de six semaines, j'ai aménagé mon bureau, j'ai acheté les clims, j'ai mis l'abondance. Si vous voyez, l'eau, si ça venait, je me lève en ça le matin, Dieu me dit que tu vas avoir 700 000 aujourd'hui. Bam le soir, j'allais la main comme ça là. Donc c'était... Comment on peut vous dire ça Donc la personne part, donc... Trois mois plus tard, quelqu'un me contacte. Il me contacte. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Je dis, ok. Il arrive d'abord. Il voit mon nouveau bureau. Il voit Jamina. Il voit tout ça. Il s'assoit. Voilà, je suis venu demander ton aide. Voilà, ma voiture a, le moteur de ma voiture a coulé. On me dit qu'il faut 1,5 million pour arranger. Minimum. Le moteur coûte 1,5 million avec la main-d'œuvre et tout ça. Euh, voilà. Euh, euh, C'était en fait un, un, un, un, un, un local qu'on avait pris. Qu on devait faire du Airbnb. Voilà, j'ai pris un locataire, j'ai mis là-bas. Il est arrivé, il a fait euh, euh, trois jours. Il a eu une panne sur quelque chose, il s'est énervé, il est parti. Alors qu'il avait réservé pour un mois. Donc quand il m'avait fait ce, ce, ce couteau dans le dos, parce qu'il avait vu le Airbnb de un mois, qu'il allait dire que mince, un mois, peut-être à 30 000 par jour. Donc il avait vu l'argent comme ça là. La personne est venue, elle a fait trois jours dans son logement. Il y a un truc qui n'allait pas, la personne est partie. Et il y a cette chose qui s'est gâtée dans le logement là a fait le gars qui ne pouvait même plus louer son logement. Il vient, il me dit, ouais, est-ce que tu peux m'aider Oh my God, je vous assure que je n'ai jamais savouré une vengeance, que ce n'est même pas moi qui avais donné sur quelqu'un aussi rapidement. Je suis resté comme ça là. Je lui ai dit que j'ai l'argent, mais il ne veut pas te donner. Tu as compris oh, Il a mis sa cœur entre ses jambes, il est parti, comme un chien galeux. Quand il est parti, je suis resté comme ça, l'esprit me dit tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin de voir la rétribution des méchants il y a beaucoup de personnes qui t'ont fait et qui vont encore te faire du mal mais ce ne sera pas à toi de te venger je vous assure que ce que la personne m'avait pris j'ai ajouté deux zéros sur ça au moins dans le mois qui suivait comment ça se passe au Cameroun ça marche et dit que j'ai donc la restauration financière qui est en train de venir en vous c'est le genre que tu as les gens qui te donnent 5 millions ajoute 2 zéros sur les 5 millions là ajoute 2 zéros sur les 5 millions là Sache que c'est ce que tu vas recevoir dans les 12 mois qui arrivent. Je ne sais pas si c'est l'Atlantique, je suis à Libreville, voilà la route là-bas. Vous savez que l'un des plus grands sirois se trouve euh, dans, ici, donc euh, sirois des mers. Bon, ça c'est pour les gens qui sont un peu plus spirituels. avez euh, il y a certains business que vous faites actuellement qui vous suce beaucoup d'énergie et cette énergie tu en as besoin il y a une pierre bien noire là-bas hein. d'accord j'ai compris le roi waffle je vais regarder C'est que toi là, tu vois souvent les choses et tu me dis. Le roi Wafo, écris-moi sur le 693. Tu as compris? Donc, je envoie le message, mais c'est sur l'autre numéro. Écris-moi sur le 693. protéger de telle façon que quand quelqu'un vient vous faire mal donc quelqu'un vient toucher ton cheveu comme ça là c'est pas arraché un de mes cheveux Allez, ah voilà un cheveu quelqu'un vient te faire mal aux cheveux comme ça il ne sait pas qu'il a il la malédiction ou bien euh, les flèches d'au moins 20 000 entités parce que tu es... Le VIP, c'est 45 000, madame. Parce que tu es protégé à un degré. Et il est temps que vous connaissiez votre puissance. Vous voyez. Voilà, Vérenne, beaucoup de travail d'énergie dans Airbnb. Et il y a les faux, les décepticons qui viennent dans ton... Ils aménagent chez toi, après ils te ils partent, ils te laissent des mauvais commentaires, c'est... Airbnb c'est un truc qui prend beaucoup d'énergie. Si vous faites dans le Airbnb et Dieu vous demande d'arrêter, écoutez. Ça veut dire qu'il y, y a un autre moyen d'avoir l'argent qui a te devenir à vous. D'accord, tu livres le lait dans les magasins. restant ça tu commandes la pluie tu vas arriver au bord de l'eau en l'espace de 5 minutes la marée haute est-ce que vous est que vous connaissez même Ah, on va voir parce que les gens te prennent tout pour 5 francs ah n'est pas c'est Jocelyne qu'on connaît là quand elle leur parle les filles comprennent mais mêlé pas ces choses là la reine ah! souvent elle reste comme ça moi même je me rappelle encore bien de mon pouvoir j'ai dit que gars non non non non non non non, non je suis pas n'importe qui et souvent j'oublie un peu je marche comme ça il marche j'arrive quelque part il y a une manifestation qui commence l'esprit me dit c'est toi qui as causé ça ah c'est une vidéo Non je blague Je ne fais pas c'est une vidéo Mais bon Ah <rire> oh, Jocelyne, Jocelyne Je suis très marrante J'aime être marrante Ça me plaît Ok Il y a des villes Où l'énergie shift Parce que tu es là-bas Il y a des villes Que quand tu entres Dès que tu passes le seuil de la ville On avertit The Queen is here! Allez, arrangez-vous, arrangez-vous, arrangez-vous, la reine là, la, la reine la. Tu parles même de quoi Ah et ah On dit souvent que. Eh ah Eh ah, ah. Est-ce que vous me vous connaissez. Hey, ah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Il y a des gens que quand ils entrent dans votre vie, ils ne deviennent plus jamais pauvres. Donc ils savent que comme je suis avec la reine Jocelyne, je ne manquerai pas. Je ne. C'est fini, la pauvreté est fini dans ma vie. Est-ce que vous connaissez l'effet que vous avez sur les gens I'm so powerful I don't need batteries to play ouais. regardez combien il confirme ce qu'il dit I'm unstoppable today unstoppable today unstoppable today unstoppable today et beaucoup d'entre ces personnes connaissent, ils sont partis, on leur a dit regarde la fille elle est venue trop puissante c'est pour ça qu'ils vont venir t'attaquer dans la journée tu sais que tu n'as pas toujours été une bonne mère, non? Tu sais ça, non? Tu sais que dans, dans le passé, tu étais. Ils veulent jouer sur ta psychologie. Tu sais que tu as toujours. Il y a eu des moments où tu n'avais pas l'argent, non? Donc vraiment, tu sais qu'il y a eu des moments tu as eu trop de relations. Tu sais que tu as. Dans les, dans les cinq derniers mois, tu étais avec cinq gars. Donc tu n'es pas stable pour t'occuper de ta fille. Et à. Ils connaissent jouer sur votre mental. Ah! Oh my God! Ok, j'ai compris. Ouais, c'est les gens se lèvent. Ils m'ont tout mouillé. Ils m'ont tout mouillé. Ça va. Ça va. Et pas le... Et pas. Je voulais pas que mon téléphone se mouille en fait. Oh my God. Vous savez, les gens de l'eau sont très marrants hein. Ils ont un sens de l'humour qui est particulier. Ils ont un sens de l'humour qui est particulier. Au début, quand ils testaient encore, ils testaient encore. J'arrive souvent aux alarmes. Ils me disent quelque chose. Je ok, si c'est vraiment vous. Hein. Si c'est vraiment vous, donnez-moi une vague. Tu vois, ça, tu vois une vague, vient, ça fait ouf. Ok. D'accord. Après, tu restes encore. Si c'est vraiment vous, fais la marée haute. Écoutez, là, au degré où je suis là, <rire> moi, Eddy, c'est eux. Ils sont très marrants. Les gens de l'eau, ils ont un sens de l'humour que, si seulement vous saviez, ils sont très, très, très, très funny. <rire> ouais, c'est... Euh... Ouais, le roi Wafo, ils sont très... Je sais pas, il y a un... C'est un peu comme si c'était, tu vois C'est même pas que un peu comme si, ce sont nos gens, tu vois C'est un peu comme si tu voyais ta soeur Tu dis que non, j'aime être avec ma soeur Non, c'est, c'est Ce sont nos gens en fait Voilà, ils aiment danser <rire> Bonjour la reine ça Comment tu vas Je <rire> pensé à toi hier dans la nuit Il me disait qu'il faut qu'il t'appelle aujourd'hui Comment tu vas la reine ça, regarde là où je suis. Je suis dans une plage qui est très très mouvementée. J'aime les plages couvertes de. Oh je crois que ça c'est pour toi la reine Christelle. Ils sont en train de. <rire> uh -huh. Et en fait, je n'ai pas peur. Pour moi, c'est un peu comme si on s'amusait. C'est un peu comme si tu vois un enfant, peut-être l'enfant prend l'eau, il verse sur toi. Il t'éclabousse en fait. Tu vas pas taper l'enfant, tu vas jouer, tu vois. <rire> Chaque saison de votre vie, ils vont vous. Parfois vous avez beaucoup de difficultés à l'intérieur de vous parce que vous ducissez tu sens que l'esprit te, te dit telle chose mais tu ducis, parce que tu vas aller dans ta propre ta voix à toi il y a des choses parfois qu'on te dit qu'arrête de faire ça pas plutôt comme ça et vous savez les blancs les blancs ont aussi compris ça, les blancs ont compris beaucoup de choses je voulais voir quand j'étais quand j'étais euh, euh, en Europe. Après j'aimais bien. J'aimais souvent aller voir. Tu vas voir un blanc mais tu vas aller, il va te dire, il passe ses journaux à la plage. Tu me vois. Merci beaucoup ma reine. Marie-Sylvie, arrête de vouloir dépendre de quelqu'un. Une reine ne dépend pas de quelqu'un. Arrête d'attendre. Tu es comme quelqu'un. Tu es comme une sangsue qui veut soucier Ignore la personne. Que la personne n'occupe même plus tes pensées. Chacune d'entre nous, chacun d'entre nous a un pouvoir d'attraction. Donc, il faut demander le tien. Quel est, le, quel est ton pouvoir d'attraction Dans quoi tu dois faire D'accord, je vais t'appeler la reine Christelle. Je t'appellerai ma reine. Moi aussi je t'aime. Je <rire> unstoppable. Voilà, je crois que ça c'est ta vague, tu vois. Allez, envoyez-moi des vagues. Oh my god. Si vous pouviez voir, c'est tellement grand. Ouh La reine Christelle, je savais que tu allais m'envoyer une vague. Je savais Je savais Oh my god, regardez-moi ça Oh non J'aurais pas dû vous demander de m'envoyer des vagues, parce que là, oh là là, oh seigneur, c'est tellement bien, oh, ok, ok, ok, j'ai compris, j'ai compris, vous voyez, je risque, les lames sont en de couler, oh là là, je vous envoie de l'amour, je vous envoie de la joie. Ah, merci le roi Wafo. <rire> c'est ce naturel. <rire> oh là là, j'ai tellement de joie dans mon cœur. Oh my days. Ah ah! Je sens tellement de joie en moi. C'est comme si, comme si mon cœur va exploser. Waouh. Ça, c'est pas pour les enfants. Hein. Ce qui se passe ici, c'est pas pour les enfants. Ok Les enfants, allez vous coucher, déconnectez-vous du direct. Euh, voilà, euh, si vous quittez, euh, voilà. Vous allez trouver que ceci, c'est boring. Vous allez trouver que c'est ennuyeux. Vous allez trouver que c'est ennuyeux. Mais qu'est-ce qu'ils font? J'ai demandé des vagues, et là, ils m'ont envoyé des vagues. Ah, franchement, euh, déjà que j'ai des sirois et des sirènes ici. Hmm. Non, franchement, j'ai senti votre énergie. J'ai senti ça, Merci oh my god vous savez quand on donne on ne peut que recevoir c'est ça et quand tu donnes ce n'est pas forcément financier ce n'est pas forcément que tu peux même donner à quelqu'un sans qu'il ne voie tu si tu bénis quelqu'un tu pries pour lui tu lui envoies de l'énergie positive Là, personne, je pense à une personne. Je t'envoie de l'énergie positive. Je t'assure, on va te complimenter le jour-là. Oh, tu es belle. Oh, waouh. On va te donner des choses sur l'hiver. C'est ce que tu as donné le matin. Oh, merci la reine. La reine Christelle. <rire> oh my god Je me sens flotter en fait C'est comme si on m'a drogué C'est comme si je peux planer Et ceux qui ressentent ça très fortement Je pense que vous avez une connexion avec l'eau C'est ça qui me disent de vous dire Si vous sentez vraiment beaucoup de joie Dans vous là maintenant ouais, Regardez comment je suis Je suis à submergée, envahie par l'eau Wow. Il y en a parmi vous que je ne vous ai jamais vu physiquement. Hein. Mais je sais que chaque soir, là on est ensemble. On mange le maïs ensemble. Vous allez vous reconnaître. On mange le maïs avec la prune. Eh, Seigneur. Maïs-prune. Ah uh -huh. Et on avait attendu de se rencontrer dans le physique. Et ça se fera dans le temps. Mais Facebook nous permet déjà de nous parler. Et puis WhatsApp aussi. Donc je vous envoie de l'amour pur aujourd'hui. Oh, tu es dans la joie. Je vous envoie de l'amour pur ce matin. Je vous envoie de la lumière. Je vous envoie de la lumière. Il y a beaucoup parmi vous, vous, vos dons se sont activés, vos pouvoirs dans les bras. Je sens beaucoup d'entre vous, vos bras. Vous sentez comment ça. C'est comme si le muscle est en train de vibrer. Je ne sais pas comment je peut dire ça. Les bras et les mains. <rire> le roi matin. <rire> Merci pour les cœurs. Donc, euh, vous êtes en train de vous activer. Vous êtes en train de vous activer. Certains, il y a des décisions que vous, hés vous hésitiez à prendre Vous allez prendre Vous devez couper en fait avec certaines personnes Des contrats que vous avez commencé Ou bien vous avez dit que vous allez faire Mais là, ils vous ont confirmé Vous devez arrêter avec eux Donc, allez et faites-le Je sens comme si je dois vous donner de l'air je, je dois souffler sur vous Ça, c'est un truc que je ressens Ok Je souffle sur vous la paix Quand je vais souffler, je vous mets des petits cœurs Recevez des petites roses sur votre cœur je vais souffler maintenant. Oh my God, la connexion que j'avais vous ce matin. Waouh. Il y en a parmi vous qui ont été activés. Il y en a parmi vous, vous avez été activés. Il y en a parmi vous, vous avez envie de chanter, vous avez envie de, de, vous avez envie de chanter carrément, je sais pas, c'est comme si vos, vos poumons veulent se relâcher en fait. Si vous pouvez aller quelque part, prenez un oreiller, criez dans l'oreiller, je sais pas quoi. Vous avez besoin de faire un, un cri très fort, genre, ah! Bon, ma voix, euh, <rire> vous avez besoin de faire ça. Certains, vous avez besoin de parler en langue, relâchez ça, il y a beaucoup d'énergie en vous qui doit sortir dans la bouche. Certains, vous allez chanter en langue, genre... C'est comme des vagues en fait, wow, oh my gosh! Ouh. Oh là là. Oh là là. Les, les vibrations qui vont sortir de votre poitrine seront comme des ondes guérissantes ou guérisseuses. Je le mot que vous voulez, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et ce sera comme une vibration qui va guérir la terre. Je vois en fait ces ondes comme des choses qui sortent et ça guérit carrément. Là, littéralement, ça guérit la terre. Je vois le globe qui reçoit des ondes magnétiques qui viennent de, votre, de vos poumons. Voilà. On, on me demande de bénir l'eau aussi. Je bénis cette eau. Je restaure euh, l'équilibre euh, de la faune de cette eau. Et déclare que tout a bu les poissons qui est fait dans cette eau est annulé. toute personne qui abuse de cette eau euh, je viens lancer maintenant euh, qu'on t'expose et que ton travail que tu as commencé pour abuser de cette eau négativement soit arrêté j'envoie de l'énergie positive à cette eau euh, il si, y en a qui ont si, je vois la maladie je viens guérir toute maladie qui est dans cette eau euh, je mets de la pureté, je mets de la bonté, je mets de l'abondance. Si vous avez été mis en colère par des, des mauvais sacrifices qu'ils ont fait, je viens mettre de la restauration, j'apaise vos cœurs. Waouh Si vous voyez la, va, la grosse vague qui s'est levée. Oh my God Merci. Regardez, je suis submergée dehors. Je vous guéris. Je vous guéris les poissons. Vous voyez. Parfois, il y a des choses dans votre ville qui ont besoin d'être guéries. Oh Wow ah, ouf. Que les âmes soient se connectent. Que ceux qui sont séparés par la mer... De leurs, des personnes qu'ils aiment se reconnectent. Je vois des mamans qui sont séparées de leurs enfants, des maris qui sont séparés de leurs femmes. Que vous soyez reconnectés. Et que les âmes des personnes qui sont mortes dans cette eau soient apaisées. Que vous puissiez transitionner vers la prochaine étape de votre destinée, de votre marche. Je remplis et je charge cette eau de positivité, d'amour. D'amour, je mets de l'amour dans cette eau, je mets de l'amour, je mets de l'amour, je mets de l'amour, je mets de l'amour, je charge cette eau d'amour, d'amour. Que cet amour se répande sur cette ville, je bénis la ville de Libreville. Je bénis la ville de Libreville, je bénis Libreville. Je restaure tout le mal qui est en train d'être concocté. Je bénis cette ville, je bénis Libreville. waouh merci merci je viens fortifier les sirois et les sirènes vous avez été très attaqués récemment on me montre oh my god waouh oh my god oh seigneur Ouh. Vous avez été très attaqué Et vous aviez des douleurs dans votre chair Que vous ne pouviez pas expliquer Il y en a vous avez le don de la parole Vous chantez peut-être Ou bien vous, êtes des, vous avez une page Où vous parlez aux gens Ça les motive Et vous avez été très attaqué, on a comploté contre vous. Je vois, oh, je vois des, des flèches dans votre dos. Je vois beaucoup de flèches dans votre dos qui sont accumulées. Ok. Si vous pouvez, déposer votre main sur votre dos, carrément. Mettez la main sur le, le, le dos. Je reçois ta bénédiction, ma reine. Mettez la main sur le dos comme ça. J'ai ma main dans le dos, comme ça. Je m'accorde avec vos anges et nous venons transformer ces flèches en vos ailes, en des ailes, les ailes. Il y en a parmi vous, vous êtes les mentors de grandes personnalités. Vous êtes connectés à des personnes qui ont beaucoup d'argent des personnes qui sont très connues vous particulièrement, on ne vous, vous n'êtes pas directement sur les feux de la lumière mais, euh, les projecteurs pardon mais vous avez une très grande influence sur les personnes qui parlent dans le monde entier et euh, vous avez aussi attaqué Wow. oh my god, la vague si la veut seulement me prendre. Regardez-moi ça. Oh! oh! my god! Je suis sur un tronc d'arbre qui est incrusté dans, dans, la, dans le sol. La vague était tellement grande que ça, a bougé le tronc d'arbre. C'est pour ça que j'ai crié. Oh god, quoi? le travail spirituel qu'on a fait est très intense. Ok. Um. <rire> bon ils me disent de vous dire que euh, vos, vos, vos vos flèches sont en train de se dissoudre, ça fond, je vois carrément des flèches et des, des sangsues, oh my god oh fuck, je suis en train de le voir des trucs dans le spirituel c'est dégoûtant, on a mis des sangsues dans votre dos qui vous suçaient de l'énergie, oh my god c'est dégueulasse on a mis des sangsues dans votre dos. Et euh, vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous vidiez de votre énergie. Oh là là. Ils me disent de vous dire que. Oh là là. On vous a fait beaucoup de mal. En fait, vous êtes comme un, quelqu'un qui. Un, qui euh, oh là là. Qui prend beaucoup sur lui. OK Vous prenez beaucoup sur vous. Et vous avez encaissé beaucoup. Donc, ils sont en train de vous guérir. Je vois en fait comme si on passe. Vous savez que pour tuer la sangsuit, tu prends. Bon, moi ce que je vois dans ma tête, ils sont en train de prendre comme un charbon Et ils sont en train de passer ça sur votre dos. Donc certains vont sentir comme si leur dos chauffe. Certains vont sentir de la chaleur intense. Certains vont sentir euh, euh, des picotements. C'est comme si, je sais pas trop, mais oh my god, oh là là, les vagues qui sont en train d'arriver là. Oh, Jesus. Je viens ici tout le temps. Je n'ai jamais vu ce genre de vibe. Euh... Ils sont en train de vous guérir. Et ces sensus sont en train de tomber. C'est en train de tomber. Et euh, je vois maintenant votre peau. Votre peau est en train de se... C'est comme si un processus de guérison qui est accéléré. Tu vois comme euh, Superman. Voilà, Superman. Quand Superman se blesse, il guérit instantanément. Donc, ils me disent que ces sensus sont tombés. Et deuxièmement, euh, votre peau est en train de guérir. Troisièmement, vos ailes sont en train de pousser. Voilà. Voilà les trois choses qui sont en train de se passer. Voilà. Oh là là. Si je touche quelqu'un en même temps, il que. <rire> il va être électrocuté. Je te sens tellement d'énergie. Euh, ok. Qu'est-ce que je vois d'autre Qu'est-ce qui se passe d'autre euh, Voilà. Voilà. Euh, vous avez été beaucoup euh, je vois ok, c'est ce que je vois, je, je vois quelqu'un au milieu de l'eau tu es une reine tu connais déjà comment ça se passe, ça fonctionne mais euh, c'est comme si on attaquait ton trône on a attaqué ton la plateforme sur laquelle tu te tenais on a attaqué et euh, bon on me dit de dire je le dis, hein, franc-maçonnerie, ok? Donc, tu es en train d'atteindre un niveau, tu as atteint un niveau, une sphère où tu déranges ces gens. Et, euh, il y a une attaque qui s'est faite sur ta plateforme. J'entends le mot plateforme. Donc, ils sont en train de te restaurer. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh là là! Oh là là! Oh là là Je suis mouillée. Oh, Ok, je vais seulement continuer Bon Ils sont en train de restaurer ta plateforme Ok euh, Deuxièmement Oh Seigneur euh, Oh my God Les vagues qui sont en train de venir là Ils sont en train de restaurer ta plateforme Deuxièmement Ils sont en train de euh, De t'ancrer Plus profondément qu'avant donc quand tu as commencé euh, les pouvoirs que tu avais au début ne sont pas pareils que les pouvoirs que tu es en train de d'activer c'est ce qu'ils me disent de te dire vous voyez ça euh, ceux qui étaient au début du direct vous savez qu'au début de ce direct l'on n'était pas ici L'eau, ce n'est fait qu'avancer. Donc, peut-être que vous allez entendre qu'il y a eu marée haute et que l'eau a envahi le goudron à Vilibovil aujourd'hui. Je ne sais pas. Bon, continuons. Euh, ils sont en train de t'enraciner te, de plus profondément que tu n'étais avant. Et que tu es comme un antidote. Voilà. Le fait que ces gens-là t'aient attaqué. Ok Ce que ça a fait c'est quoi? Oh my god, ça euh, ça t'a donné l'antidote pour aller soigner les autres personnes. Vous voyez il y a souvent les films, il y a souvent les films qu'on regarde, non? On dit que si quelqu'un a été attaqué par la maladie et après il a été guéri, maintenant on peut prendre son sang. On va faire l'antidote avec. Donc Ma reine, on me dit de te dire que tu es devenue l'antidote. Tu es devenue l'antidote. Et euh, je vois aussi comme des tentacules. Le domaine que tu vas toucher, c'est en train de s'élargir. C'est en train de s'élargir. Euh, avant, c'était juste la cour de regret. Maintenant, tu passes dans la cour des grands. Et tu as toujours su que ce moment arrivait. D'ailleurs, quand tu traversais cette période d'attaque, tu savais que ça allait passer, mais tu ne savais pas à quel moment ça allait s'arrêter. Donc, euh, tu es un antidote. Voilà, ça c'est la parole de quelqu'un aujourd'hui. Pour une autre personne, tu vas transformer les choses à ta façon. Donc, tu vas écouter ce que je suis en train de dire. Tu vas peut-être être inspiré pour aller faire ta part de vidéo. Mais quand tu vas faire ta part de vidéo, tu vas parler à ta façon. Parce qu'il y a les choses en toi qui euh, qui ne peuvent se manifester qu'à ta façon. Bon, ils me disent aussi que certains d'entre vous, vous doutiez beaucoup de vous avant. Jean, est-ce que j'ai même le pouvoir si? Est-ce qu'il peut même faire ça Maintenant, ils me disent de vous dire de regarder les coïncidences qui se passent quand vous arrivez quelque part. Les coïncidences qui se passent quand vous, vous, vous priez pour quelqu'un. Et de vous dire que ce ne sont pas les coïncidences. On me dit de vous dire que ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des preuves de votre pouvoir. Certaines personnes ont beaucoup douté de toi. Quand tu commençais tes services, les personnes là riaient. Ils ne sont jamais venus Maintenant, ces personnes vont t'appeler. En fait, tu connais que tu as PSC quand, quand tu as ta, ta, ta, ta, ta tante qui t'appelle pour dire que j'ai besoin de traitement. <rire> bon, on me dit aussi de vous dire que certains d'entre vous, vous êtes immunisés. Voilà, vous voyez. Voilà ce que je vois à la plage là maintenant. Immu. Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes l'antidote, non Je vous ai dit que vous êtes l'antidote. Vous voyez Immu. Vous allez apporter l'immunité à beaucoup de personnes. Vous allez immuniser beaucoup de personnes. Voilà le papier qui vient de se poser à côté de mes pieds, là, maintenant. Donc, beaucoup de personnes qui vous ont minimisé, là, au départ, les membres de votre famille, euh, les personnes comme ça. Ces personnes vont maintenant faire appel à vous. Elles vont faire appel à vous. Ce n'est pas toutes ces personnes, ce n'est pas, pas tout le monde qui viendra à vous que vous allez, faire, vous allez soigner. Parce que ces personnes vous observaient depuis, ils ont essayé de vous attaquer, ils ont essayé de vous faire diminuer, ils ont essayé de vous ralentir. Maintenant, ils comprennent que comme ils ne peuvent pas vous arrêter, il faut qu'ils viennent maintenant vous voir. Je vous remercie et mais les vous voyez ça vous voyez quand il parlé parler mes choses vous allez dire que l'offrande qu'on va faire à l'eau ce sera la chimamelu, ce sera la pâte aïe aïe aïe et sans que on va faire le tsunami c'est là aujourd'hui Donc je dois y aller maintenant. Dernier mot. Vos pouvoir s'entraînter de mater. Vos pouvoir s'entraînter de mater une dimension. I'm unstoppable. I'm to show sure with no brain. I'm so powerful. Everything that you know. Certains d'entre vous, vous devez accepter, vous devez accepter, vous devez vous rendre à l'évidence que vous êtes une femme de l'eau, voilà, voilà. Donc vous devez accepter aujourd'hui. Il y a peu de dire est-ce que, est que peut-être, peut-être que... voilà. Ok, bon. Bonne journée. Bye. Dis-moi bye. Dis-moi bye. Unstoppable today. Unstoppable today. Maman, était ici à l'eau, ça fait trois jours. Le Jacques l'auté. Hey. Aujourd'hui, là, c'est seulement un autre degré. Jesus. Merci. merci pour euh, tout ce que vous avez fait aujourd'hui merci pour les bails bail aussi à vous la reine Amel comment tu vas tu es toujours très courtoise quand tu arrives à me tirer